la convention pré-remplie avec les coordonnées des parties, juste ici. Une fois validé, un médiateur sera affecté à votre dossier et il signera également la convention de médiation. Si vous avez des questions concernant la convention de médiation, je vous invite à nous contacter sans frais, par message ou par téléphone, pour que nous puissions y répondre. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo sur le déroulement de la médiation. Merci à tous, à bientôt